Mais... C'est du faux Je t'assure que c'est du vrai Il y a un intrus dans notre organisation. On va devoir le faire parler. Ouais, je le connais bien, mais il est très coriace. Et vous, monsieur le professeur, vous en êtes tout dans votre examination des billets Eh bien, c'est simple. Cette matière, hmm, ce goût, c'est du faux. Merci, monsieur. Au revoir, professeur, sert à rien. D'accord, j'y vais. un bon celui-là. À nous maintenant, Zach. Quel est ton nom Tu ne parles pas Tu me provoques Mais enfin, qui t'emploie Pour qui tu travailles Laisse tomber, il ne parlera pas. Je te l'avais dit qu'il était coriace. Ah oui, je vois ça. Excusez-moi, j'ai oublié mon téléphone portable tout à l'heure. Ah oui, vous l'aviez oublié là-bas. Prenez-le et dépêchez-vous. Ah oh Carlos, arrêtez-le Je te tiens maintenant. Je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a bien longtemps. Ce sera donc vous, mon bourreau Votre heure est venue. Vous auriez dû écrire votre testament plus tôt.